Bonjour à tous, je suis Séverine Douin-Vassor, ancienne chargée de mission ouverture sociale et référente handicap de 2016 à 2020 et à l'initiative du projet de concours photo pour le CNAM Centre. Cette idée de concours photo m'est venue suite à un constat, qu'il n'y avait pas assez de sensibilisation faite autour de la thématique du handicap, ce qui génère une méconnaissance de ce champ auprès des individus. Intervenant dans un groupe de travail intitulé « Handicap et numérique » qui réfléchissait à des actions pour favoriser l'emploi de travailleurs handicapés dans ce secteur, j'ai eu l'envie d'initier un premier concours sur la thématique « Handicap et travail ». Ce projet avait pour objectif de sensibiliser un large public à l'emploi des personnes handicapées de façon ludique. Pour ce faire, Outre le concours photo lui-même, une conférence sur la thématique a été proposée ainsi qu'une exposition que je souhaitais itinérante et qui pouvait être demandée par toute structure désireuse de sensibiliser ses équipes sur le sujet. Cette première édition, initiée en 2018, fut un véritable succès. J'ai donc sollicité nos partenaires pour cette deuxième édition sur la thématique handicap et culture. La culture nous entoure au quotidien et pourtant elle paraît difficilement accessible aux personnes handicapées. Nous avons voulu montrer que chacun d'entre nous pouvait s'en saisir à sa manière, de différentes façons. La beauté de la culture est bien dans le regard que chacun porte sur elle. Cette nouvelle édition fut encore une fois un succès et nous espérons que chacun y ait pris beaucoup de plaisir. Nous espérons vous retrouver nombreux pour la troisième édition sur la thématique Handicap et Sport. En attendant, continuez à suivre le service HandicNam sur notre site internet et les réseaux sociaux, et surtout, prenez soin de vous Bonjour, je m'appelle Lauriane Rochard, je suis chargée de mission Handicap au Conseil Régional depuis 2011. Euh, le Conseil Régional c'est une collectivité territoriale euh, qui dispose de compétences euh, diverses et variées euh, dans différents domaines, euh, notamment celui de la culture. Et à titre professionnel, euh, j'assure le suivi administratif et financier d'une convention euh, que ma collectivité a signée avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique en 2011. Et j'accompagne à titre individuel les agents en situation de handicap sur leur poste de travail pour euh, les aider à trouver des solutions de compensation. Mon rôle a consisté à participer dans la joie et la bonne humeur à l'organisation de ce concours avec les autres membres du jury, à communiquer sur ce concours au sein de ma collectivité et en dehors, et à sélectionner les photos des lauréats pour les différentes catégories. J'ai accepté de faire partie de cette aventure, d'une part parce que la thématique du handicap qui est centrale à cette action de sensibilisation euh, me tient à cœur depuis plusieurs années dans mon quotidien de travail, et d'autre part parce que ce concours permet à tout citoyen amateur de s'exprimer de façon créative sur ce sujet, qu'il soit en situation de handicap ou pas. La culture et les pratiques artistiques constituent à la fois un moyen d'évasion, d'expression de soi et d'accès à la connaissance et à la vie culturelle. Ce concours photo est donc une façon de reconnaître le rôle fondamental des arts, de la culture et de la créativité pour le développement personnel et social des personnes en situation de handicap. Bonjour, Domitier Chalier, animatrice régionale à la Casden Banque Populaire. Alors pour moi, ce concours photo, c'est tout simplement déjà à la base le synonyme d'une rencontre avec quelqu'un euh, très investi dans sa mission et très à l'écoute des autres, Sylvain Massor. Et en fait, ce concours culture et handicap s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat que nous avons pu élaborer entre la Casden et le CNAM Centre Val-de-Loire. Alors, mon rôle, euh, cette fois-ci, a été euh, d'être présente, d'être présente euh, comme tout le monde, euh, comme les différentes personnes qui ont pu soutenir ce projet, de réfléchir ensemble. Et alors, tout ça n'a pas été simple parce que nous avons été obligés de le faire à distance, en visioconférence, euh, car le premier confinement nous a un petit peu euh, pris de court. Et puis, bah l'automne, on a dû continuer toujours en visio, mais toujours utile avec cette volonté d'aller jusqu'au bout et de euh, permettre à ce projet d'aboutir. Et surtout, de pouvoir récompenser les personnes qui, à travers leurs photos, nous ont montré en fait la vision qu'ils avaient de la culture et du handicap. Les photos étaient magnifiques. Ça a été compliqué de les départager. Il y en avait qui étaient empreintes d'une émotion incroyable. Alors, euh, du coup, aujourd'hui, je suis très fière d'avoir pu participer euh, à cet événement, d'avoir pu participer à la sélection des photos. Et je suis ravie, euh, vraiment, que la Casden, qui est engagée en faveur du handicap, puisse soutenir le CNAM dans cette action. Et bien évidemment, euh, nous pensons aujourd'hui à quel point la culture a une place, a une place primordiale dans notre société, alors on l'entend, les musées, les expositions, euh, les street art, euh, c'est la seule finalement forme d'art qui nous reste accessible avec euh, toutes ces mesures. Mais les musées, etc. ont vraiment besoin de rouvrir. Et je pense que l'accessibilité aux personnes handicapées dans tous ces lieux de culture est primordiale. Et il est primordial également de pouvoir les mettre en scène pour que chacun puisse se sensibiliser à la cause euh, du handicap. Et surtout, ça permet de montrer que la culture en fait, n'est pas l'apanage d'une certaine catégorie de la population, loin s'en faut. Et que tout le monde a vraiment besoin d'y accéder pour pouvoir s'élever aussi bien le cœur que l'esprit. Donc voilà, bah écoutez, euh, j'espère à très bientôt et puis euh, vive la culture et puis euh, merci encore aux personnes qui nous ont euh, partagé cette vision. Je m'appelle Aurélie Berlu, je travaille à l'EACVL, entreprise adaptée Centre-Val-de-Loire, qui a plusieurs activités, de la cosmétique, de l'imprimerie et de la restauration. Toutes nos activités sont disponibles sur notre site eacvl.fr. Le concours photo du CNAM Handicap et Culture a été proposé par notre responsable du développement commercial. Il a été ensuite proposé à toutes les équipes de l'EACVL. Euh, J'ai été tout de suite emballée par le projet et euh, on a emmené plein, plein de personnes, tous les collaborateurs avec nous. Euh, on a réfléchi à plusieurs propositions de photos et on a vraiment eu un moment euh, ensemble pour préparer euh, ce concours. On a pu partager nos idées et passer un, un moment sympathique à tous travailler autour de nos idées et de notre ambition de faire ce concours photo. Pour participer au concours on a présenté plusieurs photos, euh, on était plusieurs à participer de l'EACVL, on a fait une partie commune sur euh, deux ou trois photos en commun et puis euh, chacun d'entre nous aussi préparait une photo seule sur la photo qui a gagné, euh, celle que j'ai présentée, je me suis installée chez moi et puis euh, j'ai allié euh, les deux euh, les deux parties de ma vie qui étaient celle de la musique avant et le handicap qui fait partie maintenant de ma vie. Et j'ai réfléchi là-dessus à associer les deux, ce qui correspondait exactement au thème du concours. Et j'ai pris un petit temps pour réfléchir et pouvoir accorder mes deux, mes deux parties de vie et proposer une photo cohérente dans ce, dans ce concours photo. À l'EACVL, quand on nous a proposé le concours Handicap et Culture, on a été plusieurs à venir mettre nos expériences en commun et on s'est rendu compte que toutes les activités culturelles n'étaient pas forcément adaptées à chacun. Personnellement, étant en fauteuil, ce qui a été le plus flagrant, c'est l'accessibilité des locaux dans un premier temps, puis après la diversité des, des ressentis et des... Des différentes façons de vivre l'émotion de la culture, euh, que ce soit par euh, la surdité, que ce soit par euh, les personnes qui sont malvoyantes. Et l'idée, ça, ça a été de faire une vraie réflexion sur ces choses-là pour faire avancer les choses. On a eu plusieurs axes euh, qui ont été réfléchies et on a proposé des photos pour faire avancer les choses. C'est important de pouvoir montrer aux personnes qui ne rencontrent pas ces difficultés euh, quels sont les ressentis des personnes qui ont un handicap et qui sont confrontées à un ressenti différent de la culture. Ils sont riches de propositions, euh, on a été riches de propositions et j'espère que par le concours du CNAM Handicap et Culture, les choses avanceront. Je m'appelle Martina Khergovic et je viens de Croatie, je fais mon service civique à Azelko-Orléans. J'ai décidé de participer à ce concours photo car j'aimais beaucoup le thème et je pense qu'il faudrait en parler davantage. J'ai participé au concours avec les enfants d'Azelko lors de la préparation de la fête d'Halloween. Et je me souviens bien que les enfants étaient très excités et heureux de participer, et moi aussi. Je pense qu'il est important d'éduquer le grand public sur ces sujets, parce que les gens ne savent pas à quel point la culture peut être inaccessible aux personnes handicapées. La ZECO contribuait également à la sensibilisation du public, en construisant un espace qu'elle s'appelle « Feel Good » pour les personnes en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Corentin Charbonnier, je suis formateur dans une école de travail social et en parallèle euh, J'exerce euh, à titre de profession libérale en anthropologie, recherche, édition de livres et photoanthropologie. J'ai choisi de participer à ce concours Handicap et Culture euh, bah, du fait d'être formateur dans le travail social et d'être régulièrement confronté à des professionnels qui vont exercer avec euh, les personnes en situation de handicap. L'autre aspect qui m'intéressait, c'est que j'ai rejoint une association il y a maintenant quelques années qui s'appelle Autrement dit, qui a pour but de faire un festival inclusif euh, dans lequel se mêle public en situation de handicap ou non, afin de le rendre le plus accessible possible. Euh, en étant photographe bénévole pour cette manifestation, l'intérêt était pour moi de rendre aussi acteurs ces personnes en situation de handicap et de montrer leur capacité et à la fois dans le cadre d'un spectacle, euh, on en a eu plusieurs pendant cette manifestation, et je continue à travailler sur cette, cette accessibilité de la culture et cette accessibilité euh, à la scène pour les personnes en situation de handicap. Euh, ayant ont abordé euh, déjà cet aspect euh, dans la musique métal il y a quelques années, euh, et euh, en le réabordant aujourd'hui euh, en fonction des recherches qui peuvent s'effectuer, des reportages photos que je peux être amené à réaliser. Pour participer à ce concours, euh, je dispose d'une grosse banque de données de photos, vu que je suis euh, régulièrement amené à être photographe bénévole, ou euh, de, de manière très rare euh, en activité professionnelle, photographe pour des euh, organisateurs de spectacles. Euh, concrètement, ça sous-entend que je vais couvrir un bon nombre de manifestations culturelles. Euh, pour ce concours, je suis allé euh, travailler dans ma banque de données Lightroom. Je suis allé sélectionner euh, plusieurs clichés qui étaient en rapport avec le handicap, que ce soit sur le festival du Hellfest, que ce soit sur le festival autrement dit, sur le Motocultor Festival. Euh, moi ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de cibler les photos où j'avais des personnes dites en situation de handicap qui participaient pleinement à un festival ou qui participaient pleinement à un spectacle en étant sur scène. Euh, j'ai choisi de vous proposer dans la sélection donc deux photos qui étaient sur des euh, des personnes en situation de handicap qui créent du spectacle vivant, euh, culturel. Alors, double aspect, parce que je pense que cette année, nous rappeler qu'il y a de la culture accessible pour tous, ça nous fait pas de mal, et dans un contexte où on n'a plus du tout de scène. Euh, j'ai envie de dire d'un point de vue sociologique, on est plutôt sur un aspect où bah oui, le, le grand public est privé euh, de, de cet accès à la culture. Mais pour les personnes en situation de handicap, c'est euh, encore une fois mettre à part, euh, mettre recaché entre guillemets, euh, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de montrer. Et euh, pour moi, ça freine à l'inclusion, en tout cas euh, dans, dans, dans notre dynamique moderne. Donc je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Euh, ce que je retiens de la participation, bah, j'ai été très content de découvrir de nombreux photographes euh, quand j'ai vu le listing des œuvres que vous avez sélectionnées, euh, qui sont euh, très intéressantes et pertinentes. Il y a, euh, je découvre aussi une autre vision de ce que certains peuvent apporter en photographie, euh, d'autres intérêts, d'autres façons aussi de percevoir la, la, la place du handicap à travers la photographie. Euh, je découvre aussi des artistes de talent, euh, moi je suis vraiment spécialisé sur les scènes euh, et je, je vois des gens qui sont capables de prendre des photos euh, dans un autre cadre qui est particulièrement intéressant et pertinent. Et euh, c'était ça en fait, qui m'a intéressé, c'était pas spécialement d'être dans une dynamique de reconnaissance mais dans une dynamique de donner accès à et de montrer quelque chose. Donc j'espère que ça va permettre aussi de participer au changement de regard sur la personne en situation de handicap. On a fait un livret avec le festival, autrement dit, euh, avec la présidente Sonia Parreux, euh, où on mêle euh, bah son, le discours, son projet, tout ce qu'elle a apporté avec son équipe, avec tout l'ensemble des bénévoles, avec des photos de la manifestation et des différentes manifestations. Et en plus de ça, dans le livret, on a rajouté euh, de la théorie socio-anthropologique, puisque c'est vraiment ma discipline de cœur. Et en fin doctorat en anthropologie, je ne me voyais pas employer ce que j'ai appris pendant ces nombreuses années sans faire le lien avec la photo, sans faire le lien avec le projet. Donc voilà, je, je, je pense qu'on est dans une voie de démocratisation de ce que l'on propose et puis une, une, une envie de donner accès à. Pour moi, le grand public n'est pas assez informé. Euh, de, de ce qui se fait ou de ce, qui se ne, ce, de ce qui ne se fait pas dans le monde du handicap. Euh, J'exerce principalement avec des professionnels en formation euh, qui vont être amenés à travailler avec le public euh, en situation de handicap, que ce soit des éducateurs techniques, euh, des éducateurs spécialisés et des assistantes des services sociaux. Et on se rend déjà bien compte que leurs missions sont pas claires euh, pour le grand public. Donc on est déjà sur les représentations du public handicapé, mais aussi des gens qui vont agir auprès d'eux. Donc pour moi, ça me questionne. Alors forcément, quand on parle d'accès à la culture, euh, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible du fait d'être dans l'association et, et d'exercer dans ce milieu, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, bah, les gens proposent des activités culturelles. Euh, X ou Y, par exemple, les festivals d'été, à l'époque où on en avait encore, puisque là, ça commence à nous faire deux années sans, il euh, y a beaucoup de festivals qui prennent pas en compte, les difficultés d'accès à un spectacle pour les personnes en situation de handicap. Euh, mon sujet de recherche était le Hellfest. On voit bien que le Hellfest, ils ont eu ce, cette chance, parce que c'est aussi... Euh, et, et cette envie d'investir pour que la plateforme PMR, elle ne soit pas au milieu d'un champ. Donc PMR, plateforme, pour les personnes à mobilité réduite qui permettent de regarder le concert dans des conditions soi-disant meilleures. Euh, le Hellfest a eu cette, cette, cette idée de damer la route pour qu'on puisse rouler avec un, un fauteuil, sinon la plupart des festivals qui mettent une plateforme PMR, on se rend bien compte que cette plateforme est très difficile d'accès parce que bah, c'est de la boue ou autre, donc euh, très complexe. Euh, le festival, autrement dit, où ils ont poussé le bouchon très très loin, c'est-à-dire que bah on a des plateformes vibrantes, euh, donc des espaces pour les malentendants, euh, des espaces de répit pour les personnes en, euh, euh, qui pourraient être porteuses d'autisme, euh, un accompagnement pour les personnes à mobilité réduite, bref. Euh, déjà, les personnes en situation de handicap peuvent accéder à la culture, c'est difficile, pour les organisateurs et en fonction des lieux des fois de prendre en compte l'accessibilité de leur lieu donc c'est quelque chose qui me questionne euh, aujourd'hui on prépare une exposition photo qui va être en numérique qui va nécessiter de déplacer les cadres plutôt que de déplacer les personnes parce que ça nous semble important euh, de rendre accessible là à tous les niveaux donc ça, c'est un aspect pour les personnes en situation de handicap. Après, pour le grand bon public, on se rend compte que bah, c'est pas quelque chose qui est forcément connu. Euh, là, je pourrais passer des heures dessus, parce que ça fait partie de mes cours et que ça fait partie de mes, mes, mes envies personnelles de, de porter un regard de sensibilisation. On a aussi des personnes en situation de handicap qui sont artistes elles-mêmes. Alors, forcément, sur les photos que j'ai proposées, c'est visible, parce qu'on a des personnes en, en qui sont en fauteuil, qui ont fait un spectacle d'handi-dance. Mais j'aurais pu euh, vous proposer euh, des personnes atteintes de troubles autres, euh, qui ne sont pas des handicaps visibles et qui sont eux aussi euh, acteurs de la culture, acteurs de la musique en France. Euh, on pourrait parler de certains compositeurs, je pourrais vous citer des artistes de métal, euh, des artistes de rock, bref. Il est important que le grand public se dise que bah aujourd'hui on peut avoir on peut être porteur d'un handicap sans que ça entrave notre accès à la culture. Et au contraire, il faut essayer de tendre vers une forme d'inclusion sociale au sens de l'humane, et puis faut, faut se dire que ces personnes non seulement ont le droit d'y accéder, mais ont le droit et devraient avoir les mêmes chances que les autres pour y participer. Et on se rend bien compte aujourd'hui que bah oui, effectivement, ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Et qu'en plus de ça, les lieux de pratique aujourd'hui, euh, du fait d'avoir une politique euh, qui a été mise en place et, et qui ne rendait pas une obligation légale que les lieux soient tous accessibles, bah, ne sont pas forcément accessibles. Et même s'ils ont une accessibilité, ça ne veut pas dire que les gens puissent y aller, y accéder facilement. Donc il y a encore beaucoup de boulot en France pour sensibiliser le grand public euh, à l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Euh, on se rend compte qu'il y a quand même de nombreux acteurs qui s'y mettent, associatifs, euh, organisme d'État, euh, bah là, le CNAM qui est porteur d'un concours, ce qui est quand même relativement intéressant en tant que, en tant que institut de formation connu et reconnu. Et euh, ce qui sera intéressant, c'est non seulement de continuer à le proposer par de l'image, parce qu'effectivement, on est sur une société d'image, donc le message par l'image marche beaucoup mieux. Mais ce qui serait très intéressant dans, sur le court, moyen et long terme, c'est de réitérer ce genre de, de proposition et de bah, valoriser ce qui a été fait pour... Bah, par exemple, que les personnes pu puissent euh, montrer les expérimentations qui ont été menées et les refaire à d'autres endroits, et avoir une réflexion commune entre les différents acteurs aussi, pour proposer, justement, de, de non seulement d'expérimenter, mais également de voir un petit peu pour demain ce qui est possible de faire, de mettre en place pour qu'on puisse valoriser, et, euh, et valoriser et se dire, enfin, en arriver à une conclusion d'ici quelques années que, c'est totalement normal, et qu'il devrait même plus y avoir besoin de se poser la question aujourd'hui, de démontrer l'accès à la culture des personnes en situation de handicap, puisque ça devrait être naturel. Et euh, au grand dame de nos représentations sociales, euh, euh, voilà. Mais euh, il nous reste du chemin à parcourir, et puis euh, bah, si on peut y participer en proposant des photos, si on peut y participer par le BD associatif ou autre, bah, tant mieux, faisons-le. Ça ne nous prendra que quelques heures et ça permettra aussi de changer le regard sur le public. Il euh, faut que le grand public puisse avoir des, des émissions qualitatives, un accès à l'information qualitative pour que le regard change dans les années à venir. Euh, et que même si pour une génération c'est peut-être un peu tard, euh, au moins pour la, les générations qui grandissent aujourd'hui euh, d'enfants euh, porteurs de handicap qui puissent accéder aux mêmes choses que les autres dans une société comme la nôtre. Donc moi je m'appelle madame Guillaume Blandine, j'ai 32 ans. Je suis infirmière coordinatrice à l'accueil de jour et à la plateforme de répit de linière dans le Cher. Euh, voilà, on fait partie d'une association, la Massade, qui regroupe un SIAD, un CLIC, un accueil de jour et une plateforme de répit. L'accueil de jour est proposé aux personnes atteintes de pathologies neurodégénératives et ou aux personnes atteintes du handicap. Voilà, on a une mixité du public. Sa particularité est d'être itinérant, donc on a établi différents partenariats avec certains établissements, MARPA, EHPAD, etc., qui nous permet de couvrir en euh, soi un soin maximum du, de territoire au niveau du sud du Cher. Les objectifs donc, euh, de l'accueil de jour itinérant sont de maintenir l'autonomie des personnes en leur proposant des activités euh, voilà, stimulantes sur le plan moteur, sur le plan cognitif, euh, sur le plan sensoriel, nous travaillons euh, avec les usagers les notions de bien-être, d'estime de soi. Euh, on a des actions de prévention des chutes et de, de, et de prévention au niveau de la dénutrition, en partageant des repas thérapeutiques, dont on élabore le, le menu euh, ensemble. Nous avons décidé de participer à ce concours car nous nous sentons concernés par ce thème. Voilà, la culture et le handicap. C'est vrai que nous côtoyons, nous, de multiples handicaps au sein de l'accueil de jour, et l'accès à la culture pour les personnes âgées et les personnes handicapées nous semble être une réelle priorité. Nous nous efforçons de mettre en avant toujours ce, ce, cet accès à la culture au travers de nos sorties. C'est quelque chose qu qui nous tient à cœur. Alors le travail que nous avons dû fournir pour ce concours, c'est d'abord un travail de réflexion autour du thème donc de, de la culture et du handicap. On a échangé tous ensemble au niveau du groupe d'accueil de jour, des professionnels de santé. Nous avons pensé voilà, à comment, imaginer, comment mettre en scène cette photo, est-ce qu'on mettait un handicap visible, invisible, des personnes, un fauteuil roulant, des objets donc une fois que l'idée a, a été trouvée, il a fallu imaginer la mise en scène, rassembler le matériel nécessaire avec les usagers, trouver le lieu de la prise de la photo, mettre en scène le tableau. Donc notre idée a été de copier la position de la Joconde euh, pour voilà, le côté culture de ce tableau qui est euh, très connu, mondialement connu. Et le personnage mis en scène, on a choisi de mettre un homme hein, qui venait à l'accueil de jour euh, lorsque l'on a participé au concours parce que cela présentait une originalité au niveau du tableau. Ça venait contrer aussi l'idée d'a priori, tout comme le fait de choisir un handicap invisible, le, le handicap invisible que présentent les, les conséquences et les symptômes des maladies neurodégénératives. L'équipe et les usagers retiennent de cette participation euh, de l'investissement qu'il a fallu mettre en avant, aussi fédérer les usagers les accompagnants autour d'un projet commun. Le, le grand public et le, le le public handicapé, ça peut être à tout moment qu'on devient et le grand public, il est concerné. Enfin, ouais, c'est vrai. N'importe hein. qui, du jour au lendemain, peut être peut amené remonter. à être en, en situation de handicap. Fait. Ou avec l'appareillage médical complet, ça peut être difficile pour cette personne qui peut se sentir désovrée. Exactement. C'est le même public, en fait. C'est que pour du les jour les au lendemain, on va... Pour les accompagner, on... pour les guider... Hmm. Il faut les mettre dans une situation de bien-être, ces gens-là. Exactement. Ben, C'est important parce qu'il y a des gens qui, oui. qui se moquent de l'handicap de la personne, et ça se fait pas. Oui. Et il faut leur dire qu'il ne faut pas se moquer de la personne telle qu'elle n'est pas. Ouais.